mauvais état que dans l'Hexagone. En fin d'année dernière, un précédent rapport de la Cour des Comptes attribuait la responsabilité de cet écart de standards aux enseignants principalement. Un nouveau rapport, rédigé lui par plusieurs députés ultramarins, dresse lui aussi le constat des défaillances du système éducatif aux Antilles et à La Réunion. Mais pour les parlementaires, les responsabilités de cet échec global sont ailleurs. Franck Aristide. Des bâtiments vétustes avec à peine 35% des écoles et collèges, 19% des lycées aux normes parasismiques, un transport inadapté de la restauration scolaire de mauvaise qualité, 20% des jours de classe perdus pour cause de grève, coupure d'eau, échouage de sargasse, opération de dératisation, 33 postes supprimés entre 2013 et 2020 dans le premier degré, 297 dans le second. Ce rapport dresse un état des lieux sans concession de l'école sous nos latitudes et des conséquences sur l'éducation, même si les résultats au bac sont équivalents à ceux de l'Hexagone. C'est l'arbre qui cache la forêt avec par exemple des sorties précoces du système scolaire deux fois plus importantes qu'au niveau national, un taux d'illettrisme trois fois plus élevé qu'Outre-Atlantique. Face à ces particularités, au lieu de décliner les mesures nationales, les députés formulent 50 six recommandations propres à nos territoires, telles que le renforcement de l'enseignement des langues régionales, l'accélération de la mise aux normes parasismiques, des effectifs réduits par classe, un accès à l'eau et au savon, la climatisation des salles de cours, la formation continue des enseignants et une offre de formation en rapport avec les besoins des entreprises locales. En ligne dans ce grand direct, deux acteurs de premier plan du dossier éducation en Guadeloupe. Deux acteurs qui ont été entendus d'ailleurs par les parlementaires qui ont rédigé ce rapport. Guillaume Marceau, secrétaire académique du SNES-FSU, et Michel Gédéon, président de la FAPEG. Bonjour à tous les deux. Euh, ce rapport parlementaire prend ses distances d'avec le précédent, celui de la Cour des comptes, qui ciblait plutôt les enseignants. Satisfait, je suppose, Guillaume Marceau ah bah Oui, pleinement satisfait, puisqu'en fait, euh, ce rapport parlementaire euh, ne fait que redire ce que la FSU dit depuis euh, très longtemps, c'est-à-dire que l'éducation prioritaire est euh, euh, très déficitaire en Guadeloupe et qu'il faut l'augmenter énormément en utilisant l'indice de position sociale donc c'est ce que dit la FSU depuis très longtemps. Les constats sur le bâti scolaire, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, le rapport est complètement logique, puisqu'en fait, quand on compare avec la Réunion, qui, elle, s'est appropriée à l'éducation prioritaire, on s'aperçoit qu'on a 30% d'écart avec la Réunion en termes de difficultés de lecture à l'entrée en sixième. Et donc ça montre bien que l'éducation prioritaire fonctionne et qu'il faut la développer fortement sur notre territoire si on veut améliorer la réussite de nos élèves guadeloupéens. Et est ce que cela démontre également en creux, Guillaume Marceau, c'est que l'approche uniquement comptable euh, montre ses limites. Hein Avec ah ben complètement, ça, mais ce n'est pas la FSU que, que vous entendrez dire qu'il faut limiter les moyens. Au contraire, on a toujours dit qu'il fallait plus de moyens on a toujours dénoncé toutes les politiques menées par les lecteurs successifs. Euh, depuis euh, une vingtaine d'années, qui n'ont cessé de détruire des postes euh, dans l'éducation, et aujourd'hui, et aujourd eh bien, enfin, un rapport euh, euh, par des parlementaires qui montre, et euh, eh bien, que euh, il faut plus de moyens, et que quand on met plus de moyens, comme à la Réunion, et eh bien, on a des meilleurs résultats. Donc, euh, euh, ça, forcément, nous, on est, on est très content qu'enfin un rapport le, le note. Euh, C'était d'ailleurs ce que disait sans aucun doute le rapport de l'inspection générale l'année dernière, suite aux grèves euh, que nous avions mené euh, pour l'éducation prioritaire déjà avait mis, mais que M. Blanquer a refusé de publier, bien évidemment. Là, comme c'est un rapport parlementaire, il n'a pas empêché sa publication. Et les, les inspecteurs généraux, d'ailleurs, répondent dans ce rapport et expliquent dans ce rapport, effectivement, qu'il faut développer l'éducation prioritaire en Guadeloupe de manière urgente. Michel Gédéon, président de la FAPEC, Fédération des associations de parents d'élèves de Guadeloupe. Les parents d'élèves sont eux aussi d'accord avec les conclusions de, de ce rapport euh, Je pense que le bon sens commence à s'imposer à tous. Parce que ce qui est dans le rapport, c'est simplement la réalité du terrain. Et je crois que quand, effectivement, les parlementaires parlent de rénover le bâti, parlent des questions de transport scolaire, de la restauration scolaire, euh, je parle de la situation des enfants, situ la, le problème des enfants en situation de handicap, etc., du numérique. Mais c'est la réalité du terrain en Guadeloupe. Et j'ai presque envie de dire heureusement, heureusement qu aujourd'hui que cette réalité s'impose à tous. Maintenant il faut aller au-delà de, de, de, du constat, il faut effectivement mettre en place une politique publique qui va effectivement résoudre euh, ces inégalités. Et nous au niveau de la FAPEC concernant le bâti scolaire, depuis des années euh, nous sommes inquiets, parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, des constats depuis, il y a eu des analyses sur ce bâti scolaire, mais on n'a pas l'impression que l'État veut faire le nécessaire. Il faut que l'État aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale que l'État accepte de mettre effectivement euh, les, les sous sur la table et concernant notamment le maintien des postes d'enseignants et là c'est intéressant parce que dans ce rapport on nous dit que malgré la diminution effectivement de la population il faut maintenir le nombre d'enseignants et nous sommes tout à peu heureux parce que on l'a vu par exemple qu'on a plus ou moins instauré la demi-journée dans les établissements scolaires il y a certains enfants qui nous ont dit mais euh, mais chouette c'était mieux comme ça. On était 10, on était 12 et on, on étudiait mieux parce qu'il y avait une meilleure écoute. Donc nous devons effectivement élargir cette base, faire en sorte qu'il y ait de petits groupes et qu'il y ait effectivement plus d'enseignants en mesure justement d'enseigner à nos enfants. Il faut aussi qu'on comprenne que la Guadeloupe a des particularités. Il ne suffit pas simplement de le dire, notamment dans cette période, tout le monde reconnaît les particularités de la Guadeloupe. Il faut que ceux qui ont la capacité de décider les pouvoirs publics, en tout cas, fassent le nécessaire. Michel Gédéon, président de la FAPEG et Guillaume Marceau, secrétaire de la euh, du SNES FSU, merci à tous les deux.